ont le très clairement, l'abolition est largement majoritaire dans le monde aujourd'hui. Et le mouvement ne s'arrête pas. Il n'y a pas des recul en arrière, non. Quelques jours plus tard, je me suis rendu à Strasbourg pour lever les réserves qui interdisaient aux justiciables on sait de saisir directement la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui était un progrès très grand dans notre droit, et l'accueil fait par l'Assemblée parlementaire à Strasbourg a été enthousiaste, enthousiaste. Véritablement, la tonalité générale était « enfin la France retrouve sa place » au sein du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire en tête des libertés. Voilà, alors, je, je n'ai gardé un très vif souvenir. Euh, à l'étranger, euh, bien sûr, c'était en fonction euh, de la législation nationale, mais disons-le, euh, c'était une nécessité pour la France d'abolir. Pourquoi Parce que dans l'histoire, des idées. Nous avons beaucoup compté, et si les Français mettent autant la littérature qu'ils se plaisent à le dire, nous aurions été les premiers à abolir la peine de mort. Hugo, à cet égard, demeure de très loin le premier des abolitionnistes en Europe au XIXe siècle. Depuis lors, nous avons pris notre place et là où elle devait être, c'est-à-dire en tête, dans le peloton de tête, ceux qui conduisent la lutte pour l'abolition universelle, et euh, notamment euh, avec euh, nos amis européens, euh, nous sommes là très ardents, et, euh, notamment quand il s'agit des... Euh, un moratoire sur la peine de mort, c'est toujours l'Union européenne qui dépose, toujours, qui dépose la motion. Il n'y a aucun doute là-dessus, il suffit de considérer, il y a 47 États aujourd'hui européens, dans le Conseil de l'Europe, tous sont abolitionnistes. Il n'y a qu'un État en Europe ou bien dire un continent marqué par le son, les épreuves et la mort. Il n'y a qu'un État, et c'est tellement significatif, c'est la Biélorussie. Le seul de tous les États européens à recourir encore à la peine de mort. Et c'est le dernier des dictatures à l'intérieur de l'Europe. La lutte pour l'abolition, euh, elle a été internationale dès le départ et euh, c'est vrai que l'Europe en a été le foyer intellectuel. Euh, c'est vrai aussi que euh, vous avez, dès l'origine, de grands états euh, d'Amérique du Sud euh, qui ont euh, œuvré pour l'abolition. Euh, Aujourd'hui, les choses sont simples. Je me souviens que quand nous avons aboli en France, nous étions le 36e État dans le monde à abolir. Aujourd'hui, vous en avez 108 membres des Nations Unies qui ont aboli par rapport à 36, mais vous avez en outre, ce qu'on appelle les abolitionnistes de fait, c'est-à-dire les états dans lesquels, faute de courage politique ou en présence de difficultés religieuses, on ne pratique plus la peine de mort, mais on n'ose pas abolir. Alors ce sont des abolitionnistes de fait, dans cette catégorie, plus d'exécution depuis dix ans, moi je dirais même 15 ans euh, vous en avez 35 euh, le total abolitionniste en droit et abolitionniste en fait euh, ça vous représente à peu près 145 états euh, dans le monde et nous agissons euh, Vraiment, euh, l'Union européenne agit euh, toujours euh, en tête quand il s'agit de l'abolition, euh, que ce soit dans les assemblées internationales, particulièrement à l'Assemblée générale des Nations unies, mais aussi euh, au Conseil des droits de l'homme. Il euh, n'y a aucun doute, euh, l'abolition aujourd'hui, euh, c'est la loi européenne. Je dirais que, quand vous regardez le continent américain, l'abolition est quasiment acquise partout, depuis le Canada jusqu'au Chili, ne font exception que quelques États des États-Unis d'Amérique et les États-Unis d'Amérique en tant que puissance fédérale. Là, je tiens à le marquer aussi, euh, même si le, président, le dernier président sortant des, euh, a été, euh, lui voulu marquer son départ euh, à coup d'exécution, euh, le nombre des États à l'intérieur des États-Unis, et ce sont les États dont dépend la législation pénale dans chacun des chaque partie des États-Unis. Je laisse de côté l'État fédéral, mais euh, le problème de la peine de mort s'inscrit euh, dans le cadre des différents États, et bien le nombre des États abolitionnistes au sein des États-Unis ne cesse de croître, et ce sont les plus grands. J'ai pensé que la Californie était à la veille d'abolir... Ça ne s'est pas fait, mais ça se fera de façon imminente. Dans tous les États où on respecte, autrement que simplement dans les discours, les droits de l'homme, vous avez inévitablement l'abolition premier des droits de l'homme, c'est le droit au respect de la vie. Et par conséquent, il ne peut pas y avoir de révérence à l'égard des droits de l'homme qui s'accompagne d'exécutions. C'est impossible. Il n'y a euh, de contradiction là que, euh, je dirais, euh, véritablement aux États-Unis d'Amérique. C'est pour ça que je suis convaincu que les, cette grande puissance à son tour verra l'abolition mais euh, il faut du courage politique il faut du courage politique parce que euh, il y a une, une culture de la mort euh, qui est très prégnante une peur de la mort qui existe chez tous les êtres humains et l'idée que euh, le criminel va s'arrêter en route parce qu'il aura peur de la mort est une idée fortement enracinée alors on appelle ça justice Ce n'est point ainsi que les choses sont en vérité avec ou sans peine de mort la criminalité sanglante suit son cours et pour d'autres raisons que la fascination ou la peur de la mort la marche vers l'abolition universelle, j'ai évoqué les progrès considérables dans les dernières années, dans la dernières décennies, ça s'accompagne, il faut le souligner, d'accords internationaux. Alors, pourquoi je tiens à le dire Parce que quand vous avez, à l'intérieur de l'Union européenne, un qui régit comme l'ensemble des pays d'Europe, le pays du Conseil de l'Europe, par la Convention européenne des droits de l'homme, quand vous avez une condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme de la peine de mort en tant que châtiment cruel, inutile et dégradant, évidemment, c'est très riche de conséquences. Il n'est pas possible pour un pays d'Europe de s'affranchir de ce que décident les cours, et particulièrement la Cour européenne des droits de l'homme. Nous sommes arrivés à un point, à cet égard, de conscience judiciaire, où, à ma connaissance, il n'existe pas de magistrat de haut rang qui accepterait de siéger dans une cour internationale si elle pratiquer la peine de mort. Et le plus saisissant à cet égard, c'est la dernière année, c'est la cour pénale internationale. Quelle est sa compétence Les pires crimes, les crimes contre l'humanité. Eh bien, vous avez à cet égard dans le traité de Rome un refus de prendre en compte la peine de mort. Parce que sinon, on n'aurait pas pu juger. Mais elle est hors de notre société. Dans l'ordre juridique, les traités internationaux priment les lois internes. Et pour prendre le cas de l'Europe, évidemment, euh, la Convention européenne des droits de l'homme est mise en œuvre par la Cour européenne des droits de l'homme prime le droit interne, ce qui interdit à chacun des États de rétablir la peine de mort. C'est une notion juridique essentielle, mais rarement perçue par les femmes et les hommes politiques.